Une situation catastrophique dans les hôpitaux français. Les médecins souffrant d'un manque de moyens de protection et d'un manque de matériel médical. Où ils protestant contre cette situation-là et rejetant la politique de Macron. Tournage de l'intérieur, un hôpital, montrant la souffrance. Mais personne de l'Élysée ne s'en soucie. Le gouvernement français n'a pas répondu à leurs demandes. Il y a plutôt poussé à travers les citoyens au nom du noble travail. C'est pour arriver à soigner correctement les gens dans des conditions et nous, médecins, faire de la vraie médecine et pas faire que de l'administratif et de la Jusqu'à quand cette ignorance et cette indifférence des médias envers le secteur de la santé.